Et je te vois qui, qui vient camper ici là et je me dis il n'est pas un peu bruyant voir les 4 boîtes en camping Mais En fait non c'est pour augmenter en fait, le volume des détenus. Donc si toutefois il n'y a pas assez de place à l'intérieur de la maison d'arrêt, on s'est peut-être dit que euh, éventuellement à l'extérieur il y en aurait Écoute, euh, il y a 350 détenus à la Maison d'Arbre-Est, il y a 236 places. Euh, on nous propose 20 places supplémentaires pour les détenus. Donc euh, on est absolument contre l'incarcération à tout va. Donc on bloque. C'est un choix politique, mais ce choix politique il se fait depuis euh, 10-20 ans déjà. Euh on privilégie le vatou carcéral, vous êtes un l'incarcération, ou aux gens qui sont là pour aider les, les détenus, c'est sûr. La loi sécuritaire, la tolérance zéro, comme l'apprenait un certain ministre, a fait que la population pénale a augmenté de, de beaucoup, et que ça a engendré, c'est vrai, des problèmes de réinsertion après pour tous les détenus, c'est vrai. Euh, là, maintenant, euh, aux politiques d'engager une, une vraie... Une vraie, une vraie politique de réinsertion et de prévention aussi euh, euh, avant et euh, d'aménager, de faire, de profiter de ces difficultés-là pour euh, proposer des, aménage des aménagements de peine comme le, le, le bracelet électronique ou les placements en extérieur, des chantiers extérieurs, tout ça. À l'association, nous accueillons des personnes, et plus particulièrement au foyer, nous accueillons des personnes qui sortent de prison, mais nous accueillons également des personnes qui purgent leur peine sous le régime du placement extérieur, qui est une, qui est une alternative à l'incarcération. Euh, voilà, peut-être peut-être qu'il serait euh, intéressant de développer ces mesures euh, euh, alternatives, euh, qui nous paraissent satisfaisantes, et pour lesquelles nous, à Émergence, on, on croit qu'on fait leur preuve, malgré des difficultés, avec un système sans doute perfectible, mais euh, cette mesure-là nous paraît intéressante et nous avons reçu un courrier pas plus tard qu'hier, euh, un projet de courrier pour le moment, euh, où on constate partout en France une baisse de ces mesures-là. Bon là, depuis que j'ai ma seule liberté, euh, bon, moi j'ai jamais manqué de travail à la maison d'arrière, j'ai demandé à travailler, ouais. j'ai travaillé à la cuisine, j'ai travaillé encore à extérieur. bon après je suis venu travailler ici. Euh, depuis que je viens ici à l'émergence, euh, je suis beaucoup plus. J'ai euh... plus le même état d'esprit. Ah, de J'ai un état d'esprit, euh, je veux dire, euh, je suis beaucoup plus calme. Euh... Euh, le, le, le côté mur, on le sent pas. Euh... Il, y plein, il y a plein de trucs. Quoi. Mmh. Euh, on pourrait permettre à bon nombre de, de, de, de, de personnes ayant de la prison ferme à, à faire de, pur, de, de, de, de purger la peine différemment. D'être acteur de. C'est quand même une mesure qui permet aux détenus d'être acteurs de, de la subir. Et c'est une mesure qui, euh, qui s'est avérée euh, pour euh, bon nombre de, de gars, euh, et des femmes aussi, mais essentiellement des gars, euh, qui c est, c est, ce sont des opérations qui sont. Euh, euh, et des prises en charge qui se sont avérées euh, euh, bénéfiques. Même quand il y a, je serais même tenté de dire, même quand il y a eu échec et incident pendant le placement parce que euh, et ben, je pense que ça fait partie de la vie et euh, que cette période-là, même s'il y a échec, et ben ça, ça peut constituer une période de référence intéressante pour le, pour le gars et nous on est content de, de promouvoir ça et d'essayer de promouvoir euh, cette, ces, ces alternatives possibles et on travaille nous trouvons, nous, en tout cas, là, au foyer. Et on travaille euh, bah, de manière très intéressante avec la juge d'application des peines de, de, de Bresse, avec le greffe de la maison d'arrêt, avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Et il y a un boulot euh, ouais, intéressant qui est fait avec et, et, et pour les gars, pour les détenus. Pour moi, l'émergence, ça, ça a un très bon intérêt, déjà, au niveau du monde carcéral. Parce que... Pour, ce que je veux dire par-là, il y a pas mal d'appels au secours aussi là-dedans. pour euh, à des jeunes qui, à qui, ça, qui, qui sont un peu défavorisés socialement. Quoi, mais qui ont besoin d'être encadrés. Quoi. Les tentes qui sont derrière toi, là, c'est des tentes de place. Donc on a acheté ça, quatre Decathlon. Et euh, avec le ministère de la justice, ils te transforment ça en 4, 6 places. C'est une image, mais bon, ça veut dire que... Ben, et à le nu est infantilisé, ils se retrouvent à 4 dans 9 mètres carrés, des matelas par terre. Euh... Ils, sont, ils, sont, ils sont dans, dans le vrai de toute façon. Hein. Ils sont dans hein. Je pense qu'ils ont même... Euh... Il y a même beaucoup, beaucoup de choses à faire. Parce que là, là déjà, il y a des gens, euh, ils se retrouvent par terre en euh, train de dormir. Euh... Bon, Moi, j'ai vécu l'expérience euh, une quinzaine de jours. Moi, j'ai vu euh, dormir à 4 dans une cellule. On est, euh, bon, des avait une place disponible, il bon, y a un qui partait, quoi. Bon, après, on monte dans les étages, mais bon, euh, c'est surtout avant l'été là que ça commence à, à, à monter l'effectif, Comme maintenant, là, ça commence à monter à une vitesse folle, quoi. Parce que bon, il y a, y a aussi la grâce du 14 juillet, il y en a qui attendent, je dirais pas désespérément, parce que. Mais c'est un peu ça qui, qui, qui vit un peu la prison. Puis. Euh, il y a beaucoup de gens qui sont là avec des grandes peines, on ne peut pas les, les, amener, euh, enfin, je veux dire, les, les amener ailleurs parce qu'il bon, y a tout un circuit à, à préparer, bon, des gens qui sont en attente, en attente de procès, de jugement, d'appel. La qui réagit en termes de chiffres et non en termes humains. Pour eux, on a 352 détenus en 2005, la dernière, on avait 380, donc tout va bien. On peut faire 20 places tranquillement, ça passera comme tu veux, du vœu par euh... du principe que comme en mars 2004 on était à 380 détenus, en mars 2005 on est qu'à 340, il y a 40 détenus en moins que l'année dernière. Donc pour eux tout va bien. Voilà leur réponse, leur, euh, leur façon de voir les choses. Nous on leur a dit non, à 350 détenus on est déjà à 100, 110 ou 120 ou plus que la normale, on ne peut pas accepter euh, ces 20 places. Euh, ils ont bien qui dormir par terre les mecs. Voilà. Ils ont de le mec voilà c'est ce que c'est ce qu'on lui a dit mais bon apparemment ça, eux ça rentre pas en ligne de compte ça ne calculent pas du tout comme ça Quand ils, sont des dénus, ils ne rentrent pas en ligne de compte on les le sur la musée par terre voilà exactement la promiscuité euh, je t'en parle pas euh, puis bon les, une de nos missions principales c'est aussi la réinsertion bah on n'en parle plus depuis des années quoi voilà ce que ça représente au début, quand je suis rentré dans l'administration pénitentiaire, on nous disait que le, le travail d'un surveillant était pour euh, la garde des détenus et la réinsertion. Aujourd'hui, on se rend compte que notre travail de réinsertion, on n'en fait pratiquement pas, parce qu'on n'en a pas le temps, vu le nombre de détenus qu'il y a à l'étage. On ne peut pas s'occuper de chaque détenu euh, euh, sur notre temps de, de travail. J'ai l'impression que je ne fais que de la garde, porte-clé. En fait, on est privé de liberté, mais on n'est pas condamné à être privé de travail non plus. Ah ouais, c'est logique. logique hein. Ça euh, peut ressentir euh, au niveau de équilibre euh, Je pense que euh, les, les, sur l'équilibre d'une personne, ça, ça se jouerait beaucoup. Hein. Mmh. C'est sûr qu'il euh, y, y, y a des choses pour et des choses contre, euh, mais c'est sûr que déjà s'il y avait moins de monde dans cette prison, bah, c'est un petit peu mieux aussi. Hein. La France est confrontée à un problème de surpopulation pénale, euh, n'est pas uniquement lié au, euh, aux nouvelles lois, c'est quand même quelque chose d'assez récent. Et à préciser quand même, parce que n'est pas précisé à chaque fois, que la surpopulation pénale en France concerne les maisons d'arrêt et pas les, ce qu'on appelle les établissements pour peine. C'est quoi la différence La différence, c'est qu'une maison d'arrêt accueille des personnes qui sont prévenues, donc on est dans le cadre du présententiel, avant jugement, et des courtes peines. Euh, je crois que c'est euh, pour des peines inférieures à euh, deux ans. Les établissements pour peine, euh, les centres de détention, les centrales, c'est un lit, une place. Et là, on n'est pas confronté à un problème de euh, surpopulation pénale. Du coup, ça bouchonne en maison d'arrêt, parce que son, dans les maisons d'arrêt, il y a... Euh, tout type de délinquants, on va dire, qui pour les délinquants qui ont commis les délits les plus graves, voire des crimes, ils sont en attente de jugement dans les maisons d'arrêt, et puis il y a toutes les courtes peines. Deux ans, c'est tout sauf une courte peine, mais... Euh, euh, voilà, et donc, du coup, les personnes qui sont condamnées à plus de, de deux ans, euh, et qui sont encore en maison d'arrêt, attendent qu'une place se libère dans un autre établissement pénitentiaire.